Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on est à Montpellier, il fait beau et on va filmer la promo pour notre nouvelle collection qui va sortir. C'est la réédition de la collecte Tag avec trois nouveaux t-shirts et un bonnet. Il y a les gars qui ont repéré euh, quelques petites lines sur le spot. On va essayer de filmer, mettre l'accent un peu sur euh, les nouveaux vêtements, les nouveaux designs et tout. Et puis on va filmer le tout à, à la 3.6. On fera un petit edit et on vous montre ça euh, plus tard dans la vidéo. Ouais, ah oui, GoPro 11 et tout. <rire> <rire> ça change en vrai. Ça c'est qui C'est le petit bonnet là. Ouais mais on va faire des plans à l'A7 non Ouais carrément. Au bon, il a trouvé une line où il y a du gros drop. Ça va le faire, ça va le faire, j'aime bien là. ça fait euh, pas des grosses lines avec euh, des gros power moves mais euh, des petites lines de fluidité, ça fait plaisir aussi. Flo qui va commencer la line par euh, un drop, une petite roulade précision. <rire> On n'a pas trop l'habitude de faire ça mais c'est marrant. Sur ce mur là il va faire une petite roulade précision. Et après il continue sa line par là bas, ça va être cool. Continue ou pas Qu'est-ce qui s'est pas, passé Mais je me suis dit ça allait quand même faire un gros fort raccord et en plus il allait être là, il allait me génie. Ah, ça lui a fait tout drôle. J'ai vu sa tête, ça lui a fait tout drôle aussi. Et bon on est reparti, c'est la quoi C'est la quatrième fois qu'on l'a fait Mais ça va, c'est là une plaisir. Ça fait, ça fait du bien là. Prendre, prendre un peu d'impact. Eh oh Bonjour, Bonjour. Allez-y. C'est assez fou ici, il n'y a personne qui nous dit rien en vrai. Ah. Oh, bah. <rire> On est arrivé à un nouveau spot. On a trouvé un press un peu mental. Ce qui est stylé, -ce qu c'est qu'on peut y aller crescendo. Il y a de plus en plus de drops. Du coup, on va essayer de le faire avec le maximum de drops. Et on, là, on commence où il y a le moins de drops. Là, le saut, c'est ça. En gros, on part de là là et Arrivé Arriver juste là. là. Mais wow, ça fait peur. On a trouvé un petit challenge là. C'est ouais. de faire un press et genre on arrive et en fait le mur est, il nous arrive là. Du coup, soit il faut se baisser, soit faut s'attendre à le prendre dans les mains, mais c'est assez chaud. C'est horrible, horrible tu, vois, tu vois le truc s'approcher. Ah ouais, non, c'est pas le meilleur spot pour préparer. Hein. Je suis proche, quoi. ça me C'est c'est terrifiant. Je moi, mais vous pouvez écrasé en fait. Ils sont cool, les gens ici. <rire> Montpellier, c'est un truc de fou. Hein. Les gens ils nous virent très très rarement. Ça Ouais. Oh oui Tu baisses la tête. hein Ouais oh Oh, c'était terrifiant. C'était pas loin. Ça c'était le challenge sans trop de risques, même si on pouvait se manger un mur dans la gueule. Mais maintenant il y a un challenge un peu au-dessus le faire ici. et 3 2 Vous n'avez pas à faire ça. Hop. En train de se faire virer en live. Là, on a repéré un roof gap il y a deux jours avec Florian et Mathieu. Et on s'est dit, ouais, ce serait quand même très très beau de le faire. Donc là on revient avec les dernières petites lueurs de la journée. Ça peut être bien stylé. C'est quand même bien pratique de, euh, de faire des recos juste avant. Parce que comme ça en fait bah, on connaît tout le chemin. Et on perd pas de temps en fait à chercher un accès, etc. Ça va deux fois plus vite. Allez, let's go. J'ai réussi à monter avec le gros sac à stop. Bon il nous sert quand même beaucoup. Euh pour tout ce qui est des caméras, etc, mais par contre, qu'est-ce qu'il est lourd Ça vaut le coup. J'ai compris, j'ai levé la tête. <rire> il s'est faire Ah oui, oui, il est pro. Okay. Ça part. <rire> Sandit. Ok. Trois. Deux. Un. Deux. C'est pour le public. <rire> J'espère que vous avez euh, kiffé ce petit edit de parcours. En tout cas, nous, on a pris euh, pas mal de plaisir à, à filmer ça. Si jamais euh, vous voulez nous soutenir et acheter euh, cette nouvelle collecte, la réédition de la collection euh, Wizitag, le lien de notre site est dans la description. Bon voilà, on, nous, on enchaîne le spot. C'est parti. Bon, Flo a repéré un petit spot de baignade. Donc, on va aller voir ça tout de suite. On est en train de choper du raisin pour se donner un peu de force. Et après, on va aller voir. Normalement, il y a un petit arbre pour sauter et un petit pont. Donc voilà, on va aller passer le sunset là-bas. Oh, c'est bien sucré, hein C'est oui, bon C'est vrai C'est pas mal Alors, contrôle qualité. En vrai, c'est pas les meilleurs raisins, mais... N'écoutez pas, n'écoutez pas, c'est pas, pas mal, en vrai. Ah <rire> oh oui Oh, oh. oh. Ouais, c'est Et, hein. wow. <rire> Et nous, là, on vient d'arriver au platane. C'est beau bon, ouais. Ah ouais bah, trop stylé. Le spot C est incroyable C'est un platane et euh, il est penché vers l'eau. Du coup on peut cliff de, de toutes les branches. C'est quoi ce bordel On est dans un arbre on va cliff C'est quoi ce délire Surtout je crois qu'il y, y a vraiment pas mal de hauteur. Ça a l'air un bon spot pour euh, genre, chill euh... et apprendre des nouveaux tricks là. J'ai l'impression d'être à la piscine olympique genre, <rire> on toutes les hauteurs. On choisit notre plongeoir. Ouais, oh, c'est trop bien de se balader sur un petit arbre ouais. Oh vous on des presse là oh. oh, C'est horrible en vrai Non, c'est trop bien Mais oui, non, mais ça fait bader de ouf oh. Oh. Oh. Ah, il s'attendait pas à ce qui est ait autant là Bon, le spot il est vraiment incroyable, mais euh, en fait on se rend pas du tout compte des hauteurs parce qu'on est dans un arbre, il y a des branches partout et en fait je crois que c'est plus haut que ce qu'on pense Du coup Flo il s'est éclaté non. Un énorme plat des boules à 6 m. cinquante Je pensais ça. pas que c'était possible ouais. d'avoir aussi mal C'est bon <rires> Ouais ma bite elle est tout trop Mais vraiment pire douleur que j'ai jamais oh. eu de ma vie je crois Ça <rire> ouais. remonter dans mon ventre c'était horrible avoir une... Oh la <rire> vache une... Ça c'est super dommage Bah ben, voilà mais... Le spot il est trop fou mais il y a une sale poubelle hein, sur le spot Arte à mon peuple, au d'aller. Oh, il y a du loup. Du coup, j'ai eu une autre idée. C'est cool. Ça va peut-être moins chier. Ouais. Je me suis dit, il euh, y a des déchets et tout. On va tout ramasser, mais après, il des gens ils vont revenir, ils vont tout jeter. Du coup, je vais essayer de construire une poubelle. Bon, là, c'est la V1, donc c'est euh, pas une oui. dinguerie. Un faut être un bon, Dans l'idée, je fais un cercle comme ça et je re-rentre dans le bambou. Comme ça, ça tient. Et après, bien sûr, faut imaginer. Hein. <rire> faut imaginer, hein. ça, c'est sûr. Bon ma bah, cette petite session euh, cliff, éclatage de testicules et ramassage d'ordures, c'est bien passé, on passe au prochain spot. J'ai encore mal hein, quand même, je tiens à le dire, hein. là je sens encore un petit peu euh, les séquelles mais ouais franchement sur le moment c'était terrible.